Thank you. Donc la délégation pour le renouveau du bassin minier, c'est une équipe qui a été constituée pour mettre en œuvre l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Donc Cet engagement, c'est un contrat territorial qui a été signé par l'État, la région, les deux départements et tous les EPCI qui constituent le bassin minier. Et euh, au sein de cet euh, engagement, il y a un objectif qui est d'éradiquer euh, les habitats énergivores du bassin minier, notamment les logements miniers.